Bonjour à toi cher spectateurs, et oui, he's back, le petit hérisson bleu is back, Sonic est de retour dans Sonic 2 le film, alors je sais pas pourquoi ça s'appelle encore Sonic le film 2 ou Sonic 2 le film, je sais pas pourquoi... Alors qu'il ferait mieux de l'appeler, comme ils le font au Québec, Sonic le hérisson 2. Moi j'ai aucun souci avec ça, mais bon, toujours réalisé par Jeff Fowler. Et l'histoire se reprend juste à la fin quasiment du premier. Robotnik est donc sur la planète champignon. Sonic est sur la Terre, et d'un seul coup, il y a Tails qui débarque. Et à côté, Robotnik va faire équipe, c'est pas un spoil, vous les avez vus dans les bandes annonces. et de toute façon ça arrive au bout de 10 minutes de film, va faire équipe avec Knuckles. Et ensemble, ils vont partir en quête de... Comment s'appelle déjà l'émeraude L'émeraude mer. L'émeraude mer, c'est ça, j'avais pas envie de dire une bêtise qui serait potentiellement cachée quelque part sur la terre. Et bref, tout, le monde se, tout ce petit monde va se retrouver à partir là-bas. Euh, et puis pour en parler avec moi, bien évidemment. Elking Desonic ah, Renan, ça. comment vas-tu Ça va très bien. <rire> euh, alors. Euh, c'est un, un projet qui de toute façon était surréaliste à la base parce que au vu de ce qu'on avait évoqué déjà sur le premier Sonic, moi j'imaginais même pas, malgré le fait qu'il y avait une scène post générique à la fin du premier, que ça ferait un tel carton. Parce que le premier Sonic a été réellement un carton. Hein. Ça ouais. a vraiment bien marché et même en France ça a fait beaucoup d'entrées alors que la plupart des films inspirés de jeux vidéo font pas tant d'entrées que ça. Mais Sonic le film a été un réel carton. Et quasi instantanément, bah, tout le monde a voulu remplir. Et quand je dis tout le monde, c'est assez impressionnant, mais c'est rare pour le citer. Tout le monde, les acteurs, euh, l'équipe technique, euh, les scénaristes, tout le monde voulait faire une suite. Par... C'est même d'autant plus rare que Jim Carrey, d'habitude, déteste faire des suites. Exactement. Mais là, du coup, ils ont tous voulu repartir là-dedans parce que visiblement, ils étaient frustrés de ce qui s'était passé sur le premier. Ils avaient envie de faire le vrai film Sonic qu'ils avaient en tête. Et donc d'inclure beaucoup plus de choses. Parce que clairement, ce deuxième film se vendait comme le film qui allait faire plaisir aux fans et surtout respecter l'univers. Clairement, sur le papier, déjà l'arrivée de Tails, l'arrivée de Knuckles, le retour de Robotnik dans un vrai costume de Robotnik. Mmh. Euh, et toute l'ambiance avec notamment l'Emeraude Mer et les Émeraudes du Chaos. Clairement, on était dans l'envie de vouloir pousser l'univers le plus possible dans la direction des fans et leur dire « revenez ». Le, le, on a fait une erreur avec le design du premier Sonic, là ça va bien se passer, je vous jure. Donc c'était un petit peu ça. Et bah ben, voilà, contexte placé, mon chat Renan. Ce Sonic 2 alors on en pense quoi Alors on va pas être du même avis. Ouais mais, euh, <rire> Évidemment moi qui suis fan, j'ai passé. J'ai trouvé ça incroyable. En fait, c'est.. Oui, il y a des passages un peu.. C'est pas un film qui est sans défaut, très clairement, mais pour moi, les, les qualités, pour le fan du moins les qualités le surpassent largement et, euh, et honnêtement je suis sorti du cinéma c'est rare que ça m'arrive, hein. c'est très très rare, j'étais en larmes de joie en sortant du cinéma parce que bah, moi je suis fan de Sonic depuis, que depuis le tout début en fait j'avais 6 ans quand le premier est sorti et j'ai pas cessé d'être de, fan depuis donc euh, donc imaginez quand on a un film comme ça qui pour le coup je le dis pour moi c'est le, le, le je crois que ça doit être l'adaptation de Gilles Vidéo qui respecte le mieux son matériau d'origine mmh. J'ai beau chercher, je vois pas. Peut-être Silent Hill à la rigueur. C'est ce que j'avais cité. Mais, euh, mais sinon, globalement, euh, j'ai rarement vu un, un, une adaptation de jeu vidéo être aussi euh, proche. Et alors en plus, autant tout ce qui est Silent Hill, Tomb Raider, etc. C'est très cinématographique. Autant Sonic, c'est un bonhomme en pixel qui se balade sur un truc en 2D. Ils ont réussi à adapter un niveau entier du jeu dans le film. Et j'ai trouvé ça incroyable. Donc pour le coup je pense que la vision va être très différente parce qu'il y a le côté très fan et le côté bah, euh, j'aime bien le personnage mais voilà. Donc forcément il y, y, y a une, une divergence d'opinion sur le truc. Après je pense que je, on va se rejoindre sur les défauts à, à, à peu de choses près. Euh, mais moi j'ai passé un excellent moment donc très honnêtement je pense que si vous êtes fan de Sonic euh, vous allez en prendre plein les mirettes. Je pense hein. à mon avis. Euh de toute façon, le, les, les quelques fans avec qui j'ai discuté, ils ont tout autant kiffé que moi, donc... Euh... Alors, <rire> alors, on va être quasiment sur le même niveau que le premier film. Quoique, là, je suis plus enthousiasmé par l'ensemble. Soyons sincères, le premier, moi, on était d'accord, j'étais ressorti, j'étais un peu en mode... C'est pas ouf. Toi, tu, de le, tu, tu le défendais vraiment bien, le nœud. Je le, je le, je le, le défendais ensemble. parce qu'on partait de loin, en fait. Exactement. Et euh, le premier, en fait, on lui a, parce que je l'ai revu juste à, à la veille de voir Sonic 2. Effectivement, le premier, plus je le revois, plus je me dis Ouh, Quand même, c'est laborieux <rire> C'est ça Et alors ici, euh, dans sa grande majorité, le film m'a beaucoup plus convaincu Et je trouve qu'il y a beaucoup plus de positif que de négatif. Pour autant, je suis désolé encore une fois, mais moi c'est vraiment rédhibitoire Je n'en peux plus de ces films américains qui veulent mettre de l'américain là où on s'en cogne ouais. Mais littéralement, je suis désolé, mais à ce stade, c'est littéralement du foutage de gueule parce qu'autant les schtroumpfs, je peux limite dire, bon bah c'est nul, mais en même temps l'idée de base était nulle. Mais au moins ils vont jusqu'au bout de leur idée de base qui est nulle. Alvin et Chipmunks, c'est pareil, le premier est fun et ensuite ça se détériore. Là, la partie chez les américains ne sert à rien. Mais quand je dis à rien, c'en est scandaleux de lividité cadavérique scénaristique à quel point ça ne sert à rien. Mais vous enlevez ça, vous avez un super film Sonic. Vraiment. Je suis d'accord avec toi là-dessus. Il y a un super film Sonic, je veux dire, le retour de Robotnik, l'arrivée de Knuckles, l'arrivée de Tails, le début de l'aventure, les voyages un petit peu partout, comme tu l'as si bien dit, le fait de carrément reprendre tout un niveau de Sonic et d'en faire un labyrinthe et d'arriver à en faire le stage final, c'est vraiment bien. Et là-dessus, je trouve le film très fun. Mais il faut scoltiner 40 minutes de scénario à l'américaine risible et ridicule avec des pseudo-histoires de mariage, d'agences de, de, extra-gouvernementales qui, je sais, sont reliées à l'univers Sonic. Voilà. C est, c est mais, on, va, on va y venir quand on va parler du scénario. Mais, pense, euh... mais placez ça correctement, quoi, les ouais. gars. Je veux dire, placez ça avec un minimum d'inventivité, de créativité et ne nous faites pas le coup de euh, « je suis un américain et en plus, je vais prendre l'acteur qui joue dans la série SWAT parce qu'il faut qu'on arrive quand même à caler une gueule que les gens identifient mais pas trop connue. » Oh je suis désolé, je vais m'énerver, je vais être insupportable, je sens, dans cette <rire> vidéo. Je sens que je vais être insupportable. Euh, je te propose, on passer à l'écriture tout de suite, comme ouais. ça on va se débarrasser de tous les points qui m'énervent et on pourra passer sur le positif ensuite. Donc l'écriture, c'est les mêmes que sur le premier, c'est-à-dire c'est pas de Casey, Josh Miller et John Whittington. Euh, en soi, encore une fois, moi j'adore vraiment la structure qu'ils ont donnée à toute la partie Recherchons l'émeraude de mer. Ouais. Cette partie-là est vraiment bien foutue parce que pour le coup, hormis une scène dans un bar en Sibérie yeah que bah, j'ai envie d'oublier dans mon cerveau parce bah, que... Écoute, vu que ça c'est une redite un peu de la scène du film précédent, j'ai préféré celle-ci à celle du ah bah, film. Euh, c'est sûr que préférer euh, du chocolat pas frais à du caca euh, oui c'est c'est des c'est une scène qui est, qui, est, qui est un peu euh, le, le la scène classique du film pour enfants en gros. Ah bah ça c'est clair. Il y a euh, toujours cette scène là. Où on les fout dans, dans un dans un où on fout des personnages mignons dans un univers où bah du coup c'est pas mignon du tout. Euh, et euh, là il y a une, y a une une séquence d'une battle de danse en fait un peu ridicule d'ailleurs du côté humain côté Sonic je trouve que ça passe parce que du coup le personnage ouais. reprend des poses du jeu euh, c'est ça notamment il nous fait un mouvement pour ceux qui ont joué à Sonic Generations quand vous avez un rang S à la fin du niveau il fait une espèce de break dance il est repris très pour très dans le film il euh, y a un moment il saute il fait la pose de Sonic Adventure aussi donc y a, enfin il y a des pour le coup c'est une bonne excuse pour faire des clins d'œil euh, aux différentes poses de Sonic... Mais avant, il faut sculptiner une scène dans un bar qui n'a aucun sens, est qui est vraiment la redite, comme tu disais, du premier, qui est un passage obligatoire dans les films pour enfants, et je pense honnêtement que les enfants sont pas si bêtes et auraient pu juste se contenter d'une scène de danse un peu moins ridicule et peut-être mieux amenée que celle-là qui, pour moi, est... Pff. Puis encore une fois, c'est mon gros problème, ce scénario est trop long. Hum. Honnêtement il dure deux heures le film Le scénario devrait faire en sorte que le film dure 1h40 comme le premier Je trouvais que cette heure 40 finalement dans le premier Tu vois c'était la partie la plus positive Parce que même si ça pouvait s'étendre Et ça pouvait pas être forcément très convaincant En termes de composition de personnages En termes d'acheminement de Sonic au sein de l'univers de la Terre C'était un peu décevant Mais au moins il y avait cette courtesse entre guillemets D'exploitation du personnage qui faisait que Au moins c'était dynamique ouais. La punaise oh c'est long, c'est long et puis c'est plombé constamment, je veux dire, on a des espèces de rappels constants de Tom qui se retrouve au mariage de la belle-sœur, de, de la sœur de sa copine, qui, qui, qui, qui rallonge le film pour rien, qui sont supposés créer des attaches qui n'ont aucune utilité. Et Le problème c'est que derrière, on a quand même cette quête qui à côté est vraiment prenante. Je veux dire, on a une descente en snowboard qui est super cool qui est vraiment super cool et qui a vraiment un vrai dynamisme et une vraie tension. Et toutes ces séquences-là, en fait, c'est ça qui tient le, qui tient le scénar. C'est ça qui fait qu'en tant que spectateur, on est vraiment emballé et on se dit, il se passe quelque chose. Et ouais j'ai l'impression qu'il y a un mec qui revient constamment me faire. Et tu te rappelles, on est aux états unis et sur Terre Viens, on va aller voir les, les mecs au mariage. Et en fait, je me pose la question si cette partie-là, elle est pas... Euh, parce que pour, pour le coup, le premier film, pour moi, c'est un film de producteur. C'est-à-dire que c'est pas le film de Jeff Fowler. Non, clairement pas. C'est le film de la Paramount qui a voulu foutre Sonic dans un monde humain. Et le problème, c'est que quand ils font Sonic 2, bah, ils sont obligés de tenir compte de l'existence et tu peux pas de manière cliché les, les écarter dès le début du film et pas les remettre après tu vois enfin, ce qui serait dommage, et et du ce coup, serait une bonne chose et du coup je pense qu'ils euh, ont été obligés de faire avec et alors en plus c'est ce que je te disais off, euh, en off il y a des placements de produits, alors il y en a moins que dans le premier film ouais. mais il y en mais a, y y y a un qui est hyper dans ta face ou genre ils sont à Hawaï et ils arrêtent pas de dire, tu es au Four Seasons, tu machin, deux fois, ils nous le font le coup du Four Seasons. Et sans compter le nombre de fois où ils répètent qu'ils sont au Four Seasons, juste voilà, comme ça, de dire, Donc on ça. a compris, le Four Seasons à Hawaï, c'est un très bel hôtel, merci, ok, cool, sympa, par exemple. Mais du coup, on a un peu l'impression que le passage à Hawaï, il est là pour faire le placement de produit du Four Seasons. Plus et dire pour dire que c'est bien d'aller faire son mariage là-bas. Parce que le mariage, en fait, il aurait pu se passer à Green Hills tout autant, ou même à, à San Francisco, ou n'importe où. Il y aurait tout. pu oh, ne pas faire. y avoir de mariage. Il aurait pu ne pas y gunner. avoir de mariage non plus. C était, c était, euh... Après, bon, il y avait le, le personnage de Rachel qui apparemment était bien apprécié dans le premier film, donc, euh, je... bon, parce qu'il était rigolo sûrement, et qu'ils ont voulu euh, <rire> peut-être le, euh, peut le mettre un peu plus en avant, mais effectivement, le problème, le problème c'est pour moi, pour moi c'est encore, le mariage, à la rigueur, me dérange pas tant que ça. C'est vraiment, il y a une grosse scène en plein milieu du film qui vient mettre en pause toute la progression du film et qui prend, mais, 20, 25 minutes au moins. Et encore, t'es gentil. Moi, je, je tape sur plus, en, au total, je pense qu'on est sur 40 minutes de mariage qui ne servent pas l'histoire et qui rallongent le film pour rien. Parce que derrière, le problème, c'est que, moi, moi c'est ça aussi qui m'a dérangé, mais on en parlera aussi ensuite au niveau des acteurs, mais c'est que du coup, Robotnik est sous-exploité. Et quand je dis sous-exploité, c'est-à-dire que hormis dans les 30 dernières minutes où je trouve il est flamboyant, le reste du temps, t'as l'impression que c'est limite un personnage tertiaire en toile de fond, parce qu'il faut plus placer des séquences de mariage que Robotnik. Et moi ça m'a vraiment dérangé parce que du coup, j'ai l'impression qu'ils n'ont aucun respect pour le personnage qui justement portait littéralement le premier film. Ah, il a quand des... même bien sauvé. Hein. J'ai pas eu cette impression-là parce que les moments où il est là, il crève l'écran. Mais parce que c'est Jim Carrey, et Mais parce euh... qu'on le connaît, parce qu'on sait qu'il qu crève l'écran. Mais honnêtement, je t'assure, il est encore moins présent que dans le premier film. Ah oui, en termes de temps d'écran, oui, clairement. Et, peut, ça euh... me, et ça m'attriste parce que du coup, Tom et toute sa bande sont plus présents à l'écran presque que Robotnik au ouais. final. Et c'est vraiment dérangeant parce que je trouve c'est exploiter des personnages qui sont juste supposés être des comic reliefs ou servir uniquement à placer un élément qui en plus aurait pu être placé de manière beaucoup plus subtile et beaucoup plus intelligente que là où c'est genre... Pfff. Voilà, vous allez vous coltiner, 40 minutes de mariage avec des blagues beaufs, genre euh, on s'asperge de champagne. Euh, oh, J'aimerais bien que Sonic quoi, qu soit comme ces mecs-là, quoi, nu mais... <rire> c est, c est... À ces moments-là, j'étais en train de me prendre ma tête et j'étais en train de me dire « Attends, attends, je mais me retourne, il y a un sais... enfant derrière moi, je vais vérifie, il, il ne rigole ça, pas. » Ce petit passage, en effet. Mais euh, le, le gros passage qui se met en pause là au milieu où il euh, y a Rachel qui cherche son fiancé... Euh pendant trois plombes où ça très clairement euh, honnêtement on va faire des fan edits à la fin pour l'enlever cette scène parce qu'elle ne sert à rien et pendant toute la scène je me suis dit mais pourquoi ils l'ont pas coupé au montage ça d'habitude il y a toujours des scènes qui sont coupées et honnêtement je vois déjà comment la couper en fait c'est ouais. génial mais je sais déjà comment je vais recouper le film mais je te ferai le fan edit si tu veux il a pas on, de soucis ça recouper sera avec le grand film, plaisir mais enlever cette scène là ça et ça le sera le avec grand gras, plaisir plus fluide. mais euh, comme tu disais il ouais, y a le, le, le, le, toute la quête de l'émeraude qui est pour le coup, vraiment, euh, vraiment hyper réussi, quoi. Bah voilà, c'est bien de revenir sur du positif, mais c'est vrai que toute la partie avec la quête de l'émeraude, tous les enjeux, tout le placement des personnages, tout l'univers, tout le truc avec des Knuckles. personnages aussi, d'ailleurs. parce ouais, que Knuckles et, euh, et Sonic sont du coup beaucoup plus étoffés, parce que là, on se centre vraiment sur ce qui s'est ouais. passé avant, et donc du coup, on joue beaucoup plus sur les enjeux purement et simplement dramatiques qui sont inhérents à l'univers de ouais. Sonic. Et là, en fait, c'est là que les scénaristes en fait ils s'éclatent. Comme tu l'as dit, quand il s'amuse à placer des séquences de danse où justement il va y avoir des pauses, quand il va y avoir justement tous les rappels sur Knuckles qui a perdu sa famille par la même raison que Sonic a perdu une partie de sa famille. Enfin, C'est tous ces trucs-là en fait qui permettent au scénario d'avoir quelque chose d'étoffé, de concret et d'intelligent. C'est... ouais Ouais. En termes de mise en scène, donc c'est à nouveau Jeff Fowler qui se retrouve à la mise en scène. Euh, Jeff Fowler, c'est quelqu'un qui, je pense, sur le premier comme tu l'as si bien évoqué avant, s'est retrouvé sur un film de prod. Mm. Et il était coincé. Ouais. Et je pense que c'est la pire situation qu'il peut y avoir pour un réalisateur de se retrouver coincé dans un film de prod, là où potentiellement, vu que c'était son premier film, en plus, si je ne me, si me plante pas, euh, avant, oui. il avait fait des courts-métrages et il avait bossé sur Maxime Monstre en tant qu'animateur SFX. Et Mais il a donc... bossé sur Shadow the Hedgehog aussi, sur les cinématiques. Tout est lié. Tout Donc il y avait une grosse frustration je pense de la part de ce monsieur et clairement là la frustration elle, elle explose à l'écran parce que je trouve le film beaucoup plus généreux et beaucoup plus fun. Ouais. Cela n'empêche qu'il y a quand même, si je peux pointer un point négatif tout de suite, des fonds verts qui sont parfois assez moches. Alors je les ai pas vus mais je, ah, je vous le, le, fort, je que vers le film, je séquence vers... de fin de course poursuite en Sibérie euh, en snowboard. Robotnik est oui, très très oui, mal inclusé. c'est la cata. C'est le... le seul défaut mais parce qu'on sent que presque il est rajouté là où Knuckles, Tails et Sonic devraient suffire en fait pour rendre la scène ouais. crédible et je trouve que l'ajout en fait... mais ça m'a fait l'effet à plusieurs reprises, je trouve que bizarrement le film s'épanouit beaucoup plus lorsqu'il a juste euh, Knuckles, Tails et Sonic à l'écran que quand il rajoute Robotnik presque bizarrement parce que je trouve que l'ajout de Robotnik, même si, on en parlera après encore une fois, euh, Jim Carrey a vraiment la classe Je trouve que ça fait Ça pète un peu l'univers presque C'est marrant que tu dises ça parce que avant quand on, a... quand on nous a annoncé que le film Sonic allait sortir Et que ça serait un mélange live action Animation, tout le monde a gueulé en disant Mais pourquoi ils font pas simplement un film d'animation Et là très clairement, bah, ces scènes là Où Robotnik est rajouté, c'est du film d'animation Clairement Donc euh... Après c'est pas forcément le cas partout. Non, c'est euh, pas le cas partout. Global, oui. Globalement, il y a quand même. Euh, moi, j'ai trouvé la mise en scène plutôt bonne. Mmh. Tous les passages avec Sonic, Tails et Knuckles sont hyper respectueux. Et il y a une raison à ça c'est que c'est Tyson Hess qui s'est occupé des storyboards. Et Tyson Hess, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un mec qui a bossé sur les comics de Sonic, qui est un fan de la première heure, qui a bossé sur les comics, qui a bossé sur les cinématiques de Sonic Mania. Sur le.. Pour ceux qui ne savent pas, il y a des. ces derniers temps, ces gars, quand ils sortent un nouveau jeu, il y a une petite série animée qui sort sur YouTube, ils bossent dessus aussi. Donc évidemment, on retrouve à chaque fois dans toutes les séquences où il y a Sonic, Tails et Knuckles, où on est dans la quête principale, on retrouve des, des clins d'œil assez iconiques aux jeux vidéo, que ce soit euh, même Sonic 2006 qui est pourtant le pire jeu de la franchise. Il a le droit à son, petit, à son tout petit moment sur la fin du film. J'en dirai pas plus parce que franchement, je veux pas spoiler les fans sur cette vidéo-là. Il y a la mienne pour ça. <rire> mais, euh, mais du coup, il euh, y, y a vraiment un, un, un travail d'amour, de, de, de, am, de fan, de respect de, de, de, de, respect respect de la fond. franchise qui est qui est rarement vu dans une adaptation de jeu vidéo je, fin, y a, la dernière en date c'était Uncharted il y a beaucoup de gens qui ont salué le film moi j'étais pas ici mais il euh, y a beaucoup de gens j'ai vu beaucoup de gens saluer le film parmi les, même parmi les fans moi au contraire j'ai trouvé que je ne retrouvais pas le jeu vidéo et là par contre dans Sonic 2 bah Si je suis sorti en larmes de, à la fin, c'est parce que je, le, le fan en moi était comblé de ce qu'il avait vu. quoi. Mais parce que le film a compris ce qui faisait la force des jeux vidéo, c'est-à-dire au-delà de Sonic qui va vite, c'est aussi le dynamisme de l'action et la logique finalement les, les de tous univers, les mouvements. Même les univers, quand tu oui. vois le, le, le labyrinthe qui a été refait, euh, c'est le niveau de Sonic 1... Hein. Le labyrinthe qui a été refait, je veux dire, on voit même les chutes d'eau euh, où Sonic tombe, on voit les pièges, on voit le coup de la bulle d'air la, la dans la flotte. Qui est très, très bien trouvé. C'est très bien amené. Même, même dans la manière d'amener la, la, la, la... Je vais pas le sortir en anglais parce que j'ai toujours l'habitude de les sortir en anglais. L'émeraude de mer. L'émeraude de mer, on aurait pu craindre, quand on a su qu'il y avait l'émeraude de mer, on s'est dit putain ils vont nous faire 7 McGuffin avec les chaos émeraudes. Et finalement, ils ont trouvé un truc hyper intelligent, c'est les émeraudes, elles sont dans l'émeraude de mer. Et en fait, c'est ça qui donne le pouvoir ultime à l'émoniaire. Et j'ai trouvé ça, mais au, même moi, en tant que fan, j'y aurais pas pensé. Et, euh, et du coup, tu bah, as un McGuffin au lieu d'en avoir 25 euh, dans tout le film. Et, euh, et bon, par contre, effectivement, à la fin, je pense que on sait de quoi va parler la série Knuckles, je pense. Oui. <rire> à mon avis, ça va être, ça va être les McGuffins. Euh... C'est impossible. Je ne serais pas surpris. Mais euh, du coup, il y, euh, y a un respect, que ce soit dans les, même dans les dans l'esthétique les, mmh. euh, je, je pense il y a un combat contre Sonic Knuckles on le voit dans la bande annonce où à un moment ils arrivent l'un face à l'autre c'est presque pas tout à fait mais c'est presque la jaquette de Sonic Knuckles mise en, mise en scène sur, sur, et dans, dans un décor aussi qui fait très Sonic et à côté de ça effectivement il bah, y a ce, cet aspect humain où là, la mise en scène retombe aussi, un petit peu. Pour autant, elle garde quand même un certain dynamisme. Je trouve oui. notamment que la séquence de fin, qui aurait pu perdre de sa force par justement la trop grande présence de Robotnik au milieu justement de ce combat, oui. ils ont trouvé un bon truc, on ne révèle pas encore une fois ce que c'est, mais ils ont trouvé un bon truc pour justement rendre la séquence extrêmement intelligente et surtout en faire un c'est pas du spoil mais en fait en fait, faire un vrai boss fight. Et pour le coup ça c'est vraiment généreux je trouve avec les fans, et au delà de ça, encore une fois c'est bon de le dire, c'est bien mis en scène. C'est pas trop cut, c'est dynamique, c'est esthétique, ça a de la force d'impact, les séquences de vitesse pour le coup ici rendent hyper bien je trouve, et sont vraiment très très bien foutues et les effets sont juste sobres comme il faut pour réussir à rendre le tout lisible. C'est, je trouve vraiment, c'est pas parfait de la part de Jeff Fowler, mais c'est une belle prouesse je trouve et c'est un beau travail d'équilibre entre effets visuels et euh, travail d'animation quasiment. Et, et d'ailleurs, au rayon des clins d'œil, dans, même dans la partie mariage, ils ont réussi à caler des plans. Genre à un moment, on les voit devant, il y a une piscine et il y a l'hôtel au fond. C'est très pour très. je vous jure, hein, j ai, j ai, à ce moment-là j'ai pensé direct au début de Sonic Adventure, il est euh, de, devant une piscine avec un hôtel et à un moment on voit un plan, j'étais là, j'ai fait putain, c'est le, le décor de Sonic Adventure. Alors qu'on est dans la partie Hawaï avec les humains, il n'y a pas Sonic du tout à ce moment-là. Mais ils ont réussi à les caler ce petit, euh, cette petite prise de vue qui n'est pas exactement identique mais on le voit, enfin ça se sent quoi, l'hôtel le, le, le, qui fait l'angle avec la piscine exactement pareil, j'ai trouvé ça assez, euh, assez habile. Et même au début il y a une scène euh, où Sonic fait son héros là dans la, à Seattle, un petit peu surcut celle-ci par contre, il y a un petit peu trop de... Possible ouais. ouais. <rire> un petit peu surcut celle-ci et, euh, et pareil euh, encore Sonic Adventure où il est en haut d'un immeuble, il regarde les... les véhicule de, de police en bas, il euh, y a l'explosion le, des plaques d'égout aussi qui est dans la cinématique d'intro. Enfin, ils ont réussi, même dans les séquences où t'es pas euh, full CG avec le, le combat final, etc., même là, ils ont réussi à caler des, des, des références partout. C'est vraiment euh, pas mal foutu, quoi. On va parler du casting. Ouais. Euh... Alors, tu l'as vu en VO ou en VF, toi Alors, moi je l'ai vu en VO. J'ai ne... eh ben, ne... refusé. J'ai coltiné la VF. Mais en même temps, t'avais pas le choix. Voilà. Et ça faisait très mal. Alors, honnêtement, je trouve que Malik Bentala en VF s'en sort un peu mieux que sur le premier. Je sais que toi, tu peux pas en parler, mais honnêtement, dans le premier, on sentait que c'était vraiment un ajout de Star Talent un peu à la va-vite et un peu bâclé. Là, pour le coup, je trouve qu'il est plus investi dans le personnage et ça rend mieux. Après, j'imagine que Ben Schwartz en version originale est bah, ben beaucoup Schwartz plus est... crédible et ouais. je pense beaucoup mieux. Euh... Bah moi moi Bentala en fait j'ai vu les bandes-annonces et c'est. Dans les bandes annonces ça oscille entre ça va et ouf après, il y a des punchlines qui passent pas en VF. Par exemple, le passage où il dit ⁇ Rêve pas, tu l'auras pas mon pouvoir ⁇ ou je sais pas quoi. Dans la bande-annonce, je sais pas si c'est exactement pareil dans le film. Parce que souvent en France, les bandes-annonces sont doublées à part. C'est ça. Dans la bande-annonce, ça fait ⁇ Waouh Mais tu n'as aucune conviction dans ta voix, quoi, c'est ridicule. ⁇ Et puis même, je trouve que la voix de Ben Bentala, globalement, elle fait plus enfantine. Ouais mais ça passe, honnêtement FF ça FF passe. Fait plus personnage pour enfant que Ben Schwartz qui reste quand même... Euh... Ouais mais honnêtement pour le coup ça rend bien vu que le perso en plus supposait être à moitié considéré comme un ado par moment dans ouais. son comportement. Je trouve ça rend pas trop mal, pour cette fois. Pour le premier je trouvais que ça passait pas trop, pour cette fois je trouve que ça passe mieux. Oui. Euh, on a Idris Elba qui joue Knuckles en version française qui est doublé par son doubleur officiel qui rend très très bien d'ailleurs. Euh... Moi je pense que c'est un très bon choix d'avoir pris cette voix. Alors c'est un très bon choix. Moi ça me perturbe toujours un peu parce que comme d'habitude on a, on a déjà des voix euh, qui existent sur les jeux vidéo. Et donc forcément euh, Knuckles a la voix beaucoup plus grave dans le film que dans les jeux. Donc forcément ça fait bizarre. Mais euh, passer le, la surprise, passer le, le, le premier, euh, ça va euh, tout seul. C'est pareil avec Ben Schwartz dans le premier d'ailleurs. Ouais. C'était euh, le petit temps d'adaptation quand on s'habitue à une nouvelle voix sur un personnage. On a Jim Carrey. Bien sûr. Qui est très bon. Alors, un poil plus enroulible, je trouve, que sur le premier, par instant. Et ça peut être déconcertant. Euh, parce ouais, mais que je a... trouve que ça va mieux au personnage, du ça coup. Ça va bien, mais il y a des moments où je me suis dit ça se trouve, il y a des gens qui vont vraiment pas aimer, je pourrais comprendre. Parce que réellement, il y a des scènes où je trouve qu'il est. Euh, il part un peu en cacahuète et on se demande un peu ce qui se passe dans sa tête parce que presque, on, on a l'impression qu'on lui a presque dit être hey, tu sais quoi Improvise. T'es bon, t'es fort, vas-y improvise. Mm. Et il y a quelques moments où je pense que ça peut sonner hors du ton du film. Pour autant, je trouve que dès qu'il doit être crédible, il est vraiment crédible dans le rôle de Robotnik. Mm. Et ça rend vraiment bien. Après, bon, pour ce qui est des rôles secondaires, que ce soit James Marsden, que ce soit Tika Sumter, que ce soit Natasha Rothwell, que ce soit Shemar Moore, Adam Pally, je trouve. Moi, je, je voulais juste parler quand même de la voix de Tails. Parce que oui. c'est un point intéressant. Ils ont gardé la voix des jeux. Que ce soit en VO ou en VF. Donc c'est une voix féminine voilà. et en VO, VO c'est Colleen O'Shaughnessy, c'est ça. Colleen O'Shaughnessy qui est ben en fait, elle faisait la voix déjà dans la post générique du premier film C'est ça. et du coup, tout le monde espérait qu'elle revienne pour le 2 parce que les changements de voix, c'est jamais très fun. Ouais, mais au début, on s'attendait à ce qu'elle change de voix, à ce que est-ce que le personnage change qu de voix. Un Star Talent en fait. Voilà. Et euh, finalement, ils ont gardé Colleen O'Shaughnessy et du coup, ils ont gardé Eugénie Maréchal en français. Et d'ailleurs, j'ai appris récemment que c'était Génie Maréchal parce que je ne l'avais pas reconnu. Et ça <rire> rend très très et bien. Et ça rend super bien. Tails a eu plusieurs voix depuis, depuis, son... depuis qu'il est doublé euh, en anglais. Tails a eu plusieurs voix et pour moi, Colleen O'Shaughnessy, c'est la meilleure voix de Tails qui est jamais... Euh... Enfin, pour moi, clairement, ça fait des années qu'elle le double. Elle, euh... Je crois qu'elle a commencé sur... Alors, pas sur Sonic Heroes, elle a commencé je crois sur Sonic 2006. Je me trompe peut-être. Mais en tout cas, sur Sonic X, c'était sûr, sur la série, elle, elle doublait déjà. Sonic X, ça date quand même déjà d'il y a plus de 10 ans. Donc c'est vraiment, ça fait un moment qu'elle qu a le personnage. Et là, dans le jeu, dans le... Dans le okay. Je me perds dans le film. Euh, dans le film, du coup, elle est, euh, elle est hyper convaincante parce que bah, elle a l'habitude, en fait. Et c'est peut-être d'ailleurs le personnage qui est le mieux... Euh, qui est le mieux doublé par rapport au, à son à son. Ah, parce qu'il y a une meilleure connaissance voilà. du personnage, forcément. C'était vraiment pas mal du tout. On arrive à la fin de cette vidéo. Qu'est-ce que tu retiens au final donc de Sonic le film 2 Alors, c'est un film qui est pas.. comment dire Pas, pas exemple de défaut, très clairement. Il y, a, il y a des gros défauts qui peuvent facilement se corriger si on, si on le fait nous-mêmes. Ouais. Euh, mais par contre, pour le coup, si vous y allez pour l'adaptation de jeux vidéo, on est en plein dedans. Et pour moi, je dirais pas que c'est la meilleure adaptation de jeux vidéo parce qu'il y a ces défauts justement qui viennent la plomber. Mais en termes de respect de l'univers et de la même de l... du visuel, euh, clairement, j'ai pas vu d'autres films à part Silent Hill. Mais même Silent Hill prenait quand même euh, quelques de... libertés, mais ça. Voilà. ça Autant arrive. là, on est vraiment. Euh... Il y avait Warcraft aussi, qui respectait vachement bien son, son univers, y compris visuel. Souvent oublié malheureusement. Il y avait Warcraft aussi. des pitié, faites une suite à Warcraft. Elle ne le verra jamais le jour, vraiment. Mais, euh, <rire> du coup, euh, il y avait Warcraft aussi, mais là, pareil, ça fait partie pour moi, même si on ne les classera pas forcément dans les meilleures adaptations de jeux. pour moi, on est dedans. C'est-à-dire, On est sur le, le haut du panier des adaptations de jeux vidéo. Et d'ailleurs, ces dernières années, je trouve qu'on a tendance à beaucoup mieux respecter que ce qu'on faisait avant. Parce qu'on rentre dans une génération de cinéastes qui ont grandi, certains, oui, oui, avec ces oui, oui. jeux vidéo. Bah, et puis donc là, même l'équipe du film est quasi Exactement. Euh, à jouer au jeu. Euh, voilà. Donc ça aide forcément. Je dirais que, selon moi, le film pourrait être ce que tu dis, s'il n'avait pas sa partie américaine. Ouais. Et vraiment, pour moi, c'est un gros frein. Et très sincèrement, j'aurais beaucoup plus apprécié le film si on avait retiré une grande majorité des scènes avec Tom. Pas toutes, parce qu'il faut quand même le garder. Là-dessus, je suis d'accord. Mais pour moi, cette scène de mariage à Hawaï n'a aucun sens, n'a aucun intérêt et elle plombe littéralement le film. Parce que derrière, comme tu l'as si bien évoqué, comme tu l'as si bien défendu et tu l'as très bien défendu, le film a une grosse partie avec cette recherche de l'émeraude de mer qui fonctionne extrêmement bien, qui est respectueuse des jeux vidéo, qui est respectueuse des fans, qui comprend le matériau et qui choisit de l'exploiter parfaitement et que de manière cohérente avec sa base. Mais pitié, arrêtez de foutre des américains dans un univers où ils n'ont rien à foutre là. Vraiment parce que ça plombe des films, ça les rend moyens, alors qu'ils pourraient être très bons, arrêtez. Tu risques qu'ils pas aimer le 3 du coup Inch'Allah, on verra bien. Ah, parce que vu ce qui est annoncé à la fin, à mon avis, le 3 va être très américain. Ça dépend vrai. si c'est bien mis avec le gun, moi je suis pas contre. Mais enlever Tom et toute sa famille, enfin, garder juste Tom. Et virer bah, le reste. Ils vont être obligés de garder Maddy aussi, mais peut-être Rachel. Euh... Ouais, virer, c'est plus tout, tout ça. à côté. Ça, ouais. ça, sert à rien, ça sert à rien. Bref, au bout du compte, Sonic, le film 2 de, de Jeff Fowler, ça reste un film intéressant qu'on vous conseille quand même de voir en salle. Ah oui, Surtout si dire. vous êtes fan de jeux vidéo et de, du Alors, personnage. Si vous avez la chance, vraiment, si vous avez la chance d'avoir des séances en VO, profitez-en. Privilégiez la VO, clairement. Mais c'est difficile. Euh, quand je vois que le cinéma au travail Valentin d'habitude fait des VO et là il n'y en a pas, ouais. j'étais hyper oh, choqué. Tu va hein. voir, ça va arriver. Comme, mais, la, euh, comme donc, la dernière euh... fois, je te rappelle que la première semaine d'exploit, il n'y avait pas de VO ouais, et ouais, c'est ouais. la deuxième semaine qu'ils se sont réveillés. qu'ils ont. Du coup, euh, du coup, ouais, euh, ça risque d'être difficile à trouver, mais si vous trouvez une séance en VO, allez-y en VO. Vraiment. Ce sera le bon conseil de la voilà. fin. <rire> Merci mon cher Renan d'avoir participé à cette vidéo. Merci de m'avoir invité. Bon, je t'en prie, c'est un plaisir comme à chaque fois. On va dire aux gens d'aller voir des films, parce que c'est bien d'aller voir des films, et on se retrouvera pour parler de films, bien évidemment. A plus. J'en veux plus de cette scène de mariage. C'est un câble, j'en parlerai jusqu'à la fin de mes jours, mais... on la coupera. Oh, quelle horreur. On la coupera.